Je de suis pas supposé aller. Je ne pas ne Après la justice américaine à Canada, ils ensemble pour voir camper loin. Plusieurs autorités dans pays, je ne le dis pas, l'ISLA arrivait directement. Sous Jean-Baptiste Haricide, ancien président, il a acquis le commune qui gang, qui pas camper. Plusieurs groupes de gangs dans kidnapping, malversation, avec un pilote, détail encore. Bonjour, bonsoir tout le monde, bien content, c'est ma reine, tout dépend. Bon. Et qu'il n'aime pas le temps de des la ça c'est un plaisir pour me toujours bien informé. était là, pas déplacé. Mes nouvelles, yo. Non, bon, gentil, mamite. Gain de ministère environnement nord-ouest, Pierre, qui tape parcourir mouvement a maintenant démissionné. à conseiller patriotique, pas permettre, moi, rete Et Wedlin dit, lui indigné, après gouvernement décidé, ouvert frontière. Il été bloqué pour exiger Dominicains. Respecter droit haïtien. Pourquoi tu n'as pas parlé à la, il y a de détails qui fait quoi de CPJ ta libéré Joël Kuali. Après, ensemble, question a été posée, il te fait qu'on ait dit pourquoi j'ai participé dans aucun brigandage. Il n'y a pas eu rapport avec bagaise, ni les drogues, ça n'a pas ni de loin, ni de près. Cependant, BLTS join. De ce a plusieurs indices qui ont fait quoi. Enquête-la, doit continuer pour mettre en bas toute tout le monde qui complice. N'a zak, brigadai, vigni, drogue et puis vanzam, nan, département. Mesdames, Messieurs, retenez-moi avec nous, un pile point, ak, l'autre après le fait essentiel, nan, journal, là, pour aujourd'hui, a Ma p'quitte nan, ak, zami, au bout, stadion, capote pisse, information pour nous, nan, détail, ça. Sa. Saka passe, nan, douane, nan wana, metla. Saka passe, en Haïti, et l'autre en Haïti, et l'autre côté, tout. c'est qui gagne ah, ouais, ak, la police. ça qui gagne ah, ouais, États-Unis, ak, Canada, qui déjà mette nan, acide, sou, ça qui va dire que là, comme yo accusez accusé le monde qui na gang et qui payé pour faire violence en Haïti. Si bon moun sa ne pas de je ouvrir bouche. pas si je dire. Si pas que bouche, Ou pas dire que je vais vous pas dire pas faire pas est-ce que je dis à Yves ou à Bouyou Moun, défendre ou camper contre une décision pour venir réprimander la direction internationale qui a pris décision sur Michel Martin Que soit façon, une sanction plaquée sur Michel sous sur Jabet Aristide, en de pays, international, lui-même l'a fait pays. Et de neige, j'en dis un souti qui est fermé tel barrage qui est arriver. Il y a tous ces persécutions politiques. Il y a tous qui sont assassins. Il y a tous qui sont criminels. Le gouvernement américain. Il y a le miracle. Il prend le président. Mettez un croix dans le boule. prenez devant le peuple iranien pour dire nous libérer parce que nous n'avons pas ces misère. Et quand il y a peuple pas ces misère. Est-ce que moi-même, je avec vous là? Est-ce qu'en Haïti, vous ne pouvez pas passer misé Est-ce que la situation Haïti-Rivière est différente que l'Irak Non. Est-ce qu'elle est différente que l'Afghanistan Non. Quand vous là, prenez Ariel à nous, pas nous devant la devant place publique. Est-ce que y a quatre choses Non. L'opération est un exemple pour ben nous. Ou pas qu'à supposer si à souffrir ou à périr en don pays avec des gens qui ont des âmes parce que direction qui mettait là c'est un qui c'est ça qui a été fait avec l'exemple qui a été bon en Irak. Mais si vous bon avez un exemple ça, vous pouvez nous suivre. Le. Si vous bon avez un exemple ça, est-ce que n'a rien à exemple Mais a est nous vivre? Non. Qui ça nous va dire là? Moi-même, je ne parle pas avec nous. C'est des faits qui me vivent. L'international, là. Moi, porter là. C'est des actions qui sont posées pour nous dire, et vous-même, est-ce que vous faire tout Ou dire que le peuple iranien n'a pas à vivre Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan Vous avez dit, Oussama Où Laden, m'a bien la Il parce qu'elle fait mal. Les pays qui ont propagé ce côté y ont là, eh bien, ils ont mis des bandits sur bandits, bandit sur bandit, bandits sur bandits, afin que tout le bandit. vienne bandit. Ils mm -hmm. ont dit qu'il fallait qu'on élimine le. Ils ont yo arrangé. Yo. Eh bien, Mister Obama, rentrer la caillou pour être capable de libérer le pays de des gros coquins, une chaîne criminelle. Si ça veut faire yon fait peuple la wè ke, ou sa ma ten laden, e bien tse pi gwo djab ke rye se yon gen mi kwo la yo, se yon gen tede fijo yo, se yon ka mette nan tete pep la sa gye jodi jo di yon la, eske ou mèm ou pa kon djab peyi d'Haïti hiti ya gado on kasi ka pon la vi moun te vant pep la gado kasi ka mette uniforme la police sou tout jen kan de peyi ya pi fok jen ki te arrete yo mhm il faut que commissaire Miskat a été arrêté. C'est le même qui chef la police. C'est le même qui gros policier maintenant qu'on a parlé là. Tout nègre qui est dans Phantom 709, c'est le même qui gros policier. Le moment on a parlé là, c'est pas de la théorie ça. Jodir, nous accepter pour nous vivre, cause. Hein? Et c'est peut être ça qui, bataille, on mettre là. Fuck nous mettre chaud là dans. Je nous dis bravo. pour nous battre pour nous camper pour nous dire, fi la bonne Jean Jacques Desalines, nous get à remettre li à Aïe Aïe aïe Et faut qu'on a mettre camper ferme, pas moni. Pas moni. Pas le monde route là, qu'on La diaspora haïtienne camper. Lourd dit nous, on nous camper red dans bataille ça. On nous corriger la République Dominicaine, on a mettre. Fin de la diaspora vivant à l'étranger. Vin fait fierté nous-mêmes qu'à vivre dans l'international. là ne nous pas que Haïti plus espoir encore avec la jeunesse et avec chaque monde qui l'a ouvert Parce un gouvernement capable de changer la situation. C'est vrai que les gens c'est vrai. Mais il faut que nous sommes capables de nous fois pour tout pour nous changer ça. Je dis à ce prière. On nous fait respecter nous. En République dominicaine, on plus pour parler de fait à moment. Gros pour parler, détruisez, plus gros dossier le moment là, c'est dossier Wanamet. Oh oui, permet de bloqué bloquez de Plus gros dossier qui a parlé là, c'est réaction gène Wanamet. Kote que l'autorité est venue en pile coup de roche. Aïe, Aïe, tu à Van pour comment on icatré imaginons pour nous même pour nous rentrer dans la république dominicaine regardez combien de cob nous payer la caïe nous, il pensait que est-ce que l'oublie le président Jovenel Moïse té campé il te dit que ça république dominicaine pas capable rentrer la caïe nous comme ça nous ouais Jean était campé à billa de prêter pote prête là de la zone bloquer pontière regardez bien pour nous mesdames et messieurs nous pas où comment que moun yo soyo pas respecté moun nous pas où comment que moun ça yo yo sans respect pour nous nous parlons pouvons comment les monde yo dans cette situation, comment le monde Et je vous dis, à nous ces moments moment pour nous défendre nous. Nous devons voir ce que nous sommes, Tout nous dit, nous. Nous nous bataille, nous ce que nous avons dit nous, nous et agir plus en bataille. ça. plus en débatant nous ne pouvons pas que nous a c'est ce bloqué nous chan nous annoncé dans titre euh, mais nèg qui pas suspend en miti en di dlo institution la police nan parce que c'est presque chaque jour qui passé ou tendez mais bien li sa policier qui est victime en babal nèg examen la allongé. nous t'ai dit ça déjà dans la nèg examen assassiné vendredi dicté 25 novembre 2022 inspecteur divisionnaire Ariton Rigot monsieur c'est gradé dans la police nan et li est le trop loin académie police zone ça plus précisément devant local l'école maistral sur loutre C'est là que les mêmes étaient trouvèl que l'examen est en la vie, mais l'inspecteur divisionnaire a riton l'arri L'assassinat inspecteur a provoqué une grosse tension, gros la peine, en amitant recommandement la police et la famille et inspecteur a qui eux même les yo apprennent nouvelle ça et ben dit a dit ça action ça qui patrouille l'académie police et non apprennent que semble t même aller avec machine et même chauffeur qui dans machine ensemble avec inspecteur divisionnaire retourne à rigo selon information situation jandian qui pas créé en pile la pères pil, e, la pile et la caille on dit de policiers qui en dedans la police c'était sous le même dossier, ça, il y institution PNH qui réagit suite avec euh, Zaxila on fait lectib rapide dans notre la police nationale d'Haïti est profondément attristé il autre fois encore à cause de la disparition brutale et puis choquante d'Hector Académie nationale police commissaire divisionnaire Ariton Rigaud, qui est lâchement assassiné nèg qui était assassiné vendredi après-midi vendredi qui était 25 novembre dans pénible pénible direction générale PNH a partagé douleur avec la peine famille Commissaire visionnaire Ariton Rigaud, en particulier Madame Petitli, collègue à travail, police académie 7 septième courante élève commissaire qui en formation, toute proche parent ami qui est touché à cause des pas inattendus, ça institution évitée invitée. Et avec courage, et puis à ce que la police nationale l'a fait, mobiliser et à toutes les ressources nécessaires pour que Zach ça ne soit pas rétempuni. PNH l'a, qui pas fait effort, l'a fait un pile là, jusqu'à ce que, que auteur, co-auteur, complice Zach Silla, capable de répondre, répondre à Zach devant la justice et qui continue à adhérer la population haïtienne à Ichepé à Chapon, c'est en bas notre sila toujours dans le même dossier assassinat le inspecteur iton un syndicat national police ici au na qui mettait en note d'ailleurs concernant dossier assassinat ça mais syndicat national police haitienne aussi, aussi a dit pour a dire situation insécurité que pays a fait face à depuis plus là plusieurs années une situation, la police, une situation la qui la cause en pile monde mort dans le pays. et même les policiers police pas épagne face avec situation ça syndicat national police haitien yo dit condamner assassinat, commissaire divisionnaire, Hariton Rigo responsable Académie nationale pour Une action qui est posée là, qui part trop loin, établissement qui est l'école d'académie pour et qui est adouée en zone qui gagne une sécurité, qui a toujours une sécurité dans zone ça pour permettre que les gens monde capable de fonctionner, surtout les policiers qui fréquentent la zone ça en pile. Mais ça fait plaisir moi que si pour lui-même la, attirer l'attention au État-major de la police nationale pour capable de responsabilité pour l'Islande. Question insécurité qui est là pour empêcher que police se suspende victime pour empêcher tout de citoyen pour la les mêmes victimes en emballe à bandit et la police comment la police là, qui est pas vraiment prendre des dispositions pour mater problème ça mais pour capable de gérer situation si là, même, la syndicat lui-même syndicat national policier haïtien aussi sino les dit que l'iat qui s'est en pays là, devant la mort gros poteurica garçon ça qui c'est commissaire divisionnaire ariton Rigo qui vient ajouter qui vient de sa police, qui victime d'un exercice, sa fonction, yo, le 1er janvier 2022 pour arriver jusqu'à 25 novembre 2022. lui même selon Sakidzi, le responsable de la Sina Poa. le fait qu'on est là, il a recensé 50 cas assassinat policier. Donc il y a 50 policiers, selon dit sorti 1er janvier, arrivés jusqu'à 25 novembre, qui s'est assassinat commissaire divisionnaire Hariton Rigaud. Sous le team, il dit que pendant l'année 2022, si a aller déplorer et puis dénoncer en même temps tout comportement, on dit les vague, l'État central, ensemble avec le État-major, police, même, qui n'est pas vraiment élaboré, ça une disposition là, pas prendre de mesures, un plan sécurité, pour garder, comment on contrôler, zone à siège. Académie nationale pour École nationale pour et puis École magistrature qui considère aujourd'hui là, comme un espace qui est très important, mais tout, zone ça qui vient dans la zone rouge avec des nègres qui ont opéré dans la zone torselle, peignée, tout en laissant là. Dans le cas le syndicat lui-même, les même toute sympathie, la famille, collègues, amis qui sont affectés par l'homme et les policiers, Ariton les Rigaud, et puis exiger les responsable de prendre toutes les dispositions nécessaires qui adéquat tout pour capable d'empêcher que ces action ça ces de assassinats, continue à répéter sous policier policier frère d'Amnio et sous des monde dans la population civile. Si, en gros, c'est ça, Sinapoa, les mêmes dédiés à travers notre public, ça que le mettez dehors. Dans la date qui était dimanche 27 novembre 2021, c'est le comité central Sinapoa qui signait en bas notre sympathie. Si, Nous avons toujours été dans le dossier de sécurité. Nous avons avec Zach, ça, qui fête fait samedi sur route juvénale na, dans la communauté de Chauville. Nous avons attaqué propriété Émile Maquette dans euh, Pétionville samedi 26 novembre. Na. Papa Petit Fouad Abed qui c'est Papa et puis Fouad Abed Junior tous les deux ils ont été recevoir plusieurs balles malheureusement ils pas arrivé vivant Fouad Abed et puis Fouad Abed Junior ils ont c'est Papa Petit qui a assassiné c'est négres qui a assassiné samedi deux responsables Émile Maketio ont subi une attaque armée action certifiée dans rue Aubran, dans la commune de Petionville, samedi après-midi. Samedi qui était 26 novembre, ils ont été recevoir plusieurs Touche a été transporté en urgence dans un centre hospitalier pour recevoir soins carrés mérité, euh, Selon l'information, papa a euh, été conduit dans l'hôpital d'Ache, dans la rue et puis Il a été mené bien rapide dans la clinique santé Lambert qui dans la rue Lambert, dans l'institution médicale qui est dans ville Fouad Abed Junior a été blessé en, en Akbal, dans le niveau d'Oli. projectile dans été coupé artère sanguinis euh, pour ce côté par la pour géoad abed qui c'est papa lui-même li était recevoir balle dans niveau abdominal papa avec petit ben ils ont tombé en bas blessure yo le bon après yo t'es fini exécuter deux maman non celle fami ça bandi yo t'es gatin priorité gatin sauver et puis yo aller avec machine qui uh, machine côté Fouad Abed, uh, et puis Fouad Abed junior te uh, yo aller avec machine deux victimes yo on a toujours été dans le même dossier, ça, question euh, anti-criminalité, mais la police qui tout menée des opérations, tout pendant le week-end, la police qui mène des opérations dans la caille, si est ça, qui est Joël Kaouli, dans la ville de vendredi qui 25 novembre 2021. Mais ben la police nationale d'Haïti confirme que Joël Kaouli, que les jeunes arrestations dans la ville de département sud-est-appel d'Haïti, vendredi qui était 25 novembre 2022, par ses bureaux, lutte contre le en trafic fait, de agent BLTS qui a même été Allemagne opération ça, et qui est posé la patte sous euh, Joël Kaoli pour question détention illégale, ZAM de guerre, à munitions Mais pas d'arrestation ça, il y deux fusils de guerre, la caille à Joël Kaoli, un fusil Smith Wesson modèle, modèle MEP15, série SWF 7506, calibre 5,56 mm, et, et puis deux charges GANI 47 cartouches, il y un fusil modèle SMG série euh, 09435, deux charges Yuzi GANI de cartouches calibre 9 mm, selon ça qui est de si bon côté, la police à travers notre. Nous faisons un bâton télescopique, un pistolet calibre 9 mm série FXL, 824 MAC, Glock 17 et deux chargés qui remplissent avec un chargé 14 cartouches et l'autre 16 cartouches encore au jeune calibre 9 mm, trois bidons gaz lacrymogène et deux MAC CS un lot de 112 cènes et deux boîtes 1412, une gère 17 cartouches et l'autre a 25 cartouches. Selon ça qui de mon côté la police, Joël Caroli Pokonya après arrestation le vendredi 25 novembre là pour Kunya monsieur placé dans garde à vue. On autorités judiciaires sous question arrestation ça et qui exactement là qui fait vendredi qui et 25 novembre 2021 qui ça qui de mon côté responsable dans niveau la police la projection Wanamet suite à un uh, mouvement Saki, depuis plusieurs jours, uh, pour uh, dénoncer façon dont l'autorité dominicaine yo, ap, déporté, a déporté à il y a un grand scombrit sous frontières. Après, l'autorité haïtienne a exigé l'ouvrir pour ouvrir la barrière. La société civile a été fermée depuis plusieurs jours pendant toute la journée en commerce. Entre des pays, ils ont recommencé. Dans midi la plateforme de la société civile a organisé un marché pour m'aider à une autre fois, En pile bas, la gaz lacrymogène a été dans le moment ça protestait. n'ont pas privé à atteindre objectif, Tout de suite, après, ils ont été chanté sous Pont Rivière. Massacre là. Un signe solidarité à Caïtien, qui passe à une victime dans pays la République dominicaine. Information toujours dans le journal Mega Matin. J'entendais la situation lui même, qui persiste à Bien a, a augmenter chaque jour dans différents domaines dans société haïtienne. mais la fin qu'on est là avant marche. sa plateforme société civile. Voilà maintenant pour soir. Et même type en bah, conférence de la presse dimanche qui était 27 novembre. Non pour dénoncer l'autorité haïtienne qui décidé d'utiliser la force pour l'ouvrir barrière. Voilà maintenant suite à a, visite de qui gagne en tête. Paul Harry Voltaire qui se il cabinet à dans ministère intérieur qui a fait dans le en Paul, Harry, Voltaire, qui fait qu'on est la frontière, pas qu'à continuer à être fermé à cause de gros économique économiques, espace à représenter pour deux pays. Il y a parole pour soi qui qui s'appelle Dionel Germain, qui fait qu'on autorité autorisé utiliser certains contrebandiers qui eux même payé un groupe mécéné pour péter les barrières. Parole, Dionel Germain, que nous avons invité à écouter, nous un microjournaliste à confrère, nous avons quitté sous place. Les barrières soudées, même Santiago Ribeiro, à travers l'autorité qui nous pas construits là, la République dominicaine qui nous a demandé, nous Nous avons dit même en tant que nous avons parlé avec tout le monde, mais pour nous parler, condition sine qua non, il faut qu'il fasse une excuse publique au moins, ou parce qu'elle crachait sous mémoire ancestrale, ou parce qu'elle crachait sous dignité nous comme peuple, comme nation. Il n'a pas décidé de faire ça. Et de l'autre côté... Nous, nous avons l'État central qui a fait pression sur nous, qui a intimidé nous. qui y a une délégation qui n'est pas la qui est dans la tête de la délégation, qui est sortie. Et Bordeaux prince avec Wolperval, Wolperval, Mounsaïwa, sortie Port-au-Prince. Ils ont débarqué tout le qui vient dans la police pour débarquer même pour venir chiter avec nous. Vous ont dit, nous, je n'ouvre pas, il y a un vous chef, et il y a économique qui Nous-mêmes. Nous te disons, est-ce que un gène économique est important pour les pays qui est compatriote? Il y a violé les droits, il y a violé les femmes, il y a déporté les femmes, y a qui sont mamans, y a qui sont et il y a blagué de tous les côtés de la frontière. Nous te disons, l'État, directeur de la CPA qui est venu, nous te dit a même une force pour débloquer la frontière, qui tout veut, qui tout ne Nous te disons, l'État a un monopole violent. Il y a toujours faire, mais nous même ces populations n'a pas accompagné. Quelle que soit sa population en n'a nous continue à faire. Dans ce sens-là, ils ont même yo, décidé d'aller sur frontière. Les magistrats arrivent l'un, ils ne pas faire excuses publiques. Ils disent les dit j'aime ça. Autorité nous traversait une fois encore, ils ont craché sous mes mois cette Ils ont traversé en République Dominicaine. Pour y aller, c'est le mandat de pardon. Représentant gouvernement haïtien, représentant représent, Ariel. Traverser pour y aller, et autorité dominicaine, il y a tant pris souple, pas occuper nous, c'est si mon gars joué nous, c'est eux qui chef, c'est eux qui ont pouvoir. Ils ont utilisé un groupe contrebandier qui mettait tête avec caracol, ensemble avec un groupe multinational qui a gagné un projet, l'argent qui a boissé, il a boissé droite de frontières, il a fait trafic d'organes, il a fait tout ça, c'est bon. Non, c'est ça, même mon gars ils baillent l'argent, ils yo utilisent un groupe mécénat, ils ont craqué les barrières de force. Nous disons nous-mêmes, revendication pas nous, c'est la revendication des droits c'est la revendication des qui ont opprimé nos sociétés. Et voilà la déclaration de Jonel euh, Germain concernant la situation qui a passé dans Wanamet à Darabon. Dans le cas, on est là, on est là, on est mais tout le cas, a soir, dimanche, il y grand pile peu de balle qui t'a tiré dans Wanamet, car il y a un peu de information qui a fait croire il y a un des qui a fait victimes en, en, en bas selon l'information que nous sommes capables euh, de ben faire crédit là, mais nous allons chercher plus de détails sur ça avant même journal de finir pour nous informer davantage Vous dites quoi je dans mégamatin une situation qui gay quelques ke semaines là mais ça pour dire bien situation ça venir mais décision ça venir suite avec euh, comportement autorité, Dominique yo gain compte que part haïtien yo dans façon que a des yo et c'est ça qui soulevé, collé, la caille haïtien qui partage mettre frontière avec uh, la caïvoaise d'abord et puis situation ça même qui depuis lors décision qui prend pour capable de fermer barrière marché qui entre haïti avec ces domaines et ça qui crée un pile problème et nous comme en situation du li même Gélogboah et dans cas ça qui a pile question qu'a posé qui sa autorité concernée eux-mêmes a dit sous ça et qui sont décidé par rapport avec situation qui a passé bon côté eh, bo, compatriotes nous y au lac toujours été sous même dossier ça directrice départemental environnement Odessa Woodline Pierre qui c'est mon plateforme ça qui a annoncé lui mettre démission par ministre environnement James Cadet pour le cas libre pour bataille bon côté population où on a maintenant Pierre fe, konne, conviction patriotique il faut passer service l'État bain à l'État. D'ignation, conviction ne pas permettre les continuer à servir l'État qui mettait l'argent avant moun en côté Widlin Pierre. Le dit nous avons décidé pour les bétons, pour nous, pour nous la République Dominicaine, et spécialement Abinader, pays le bac à fin écrit, ratifier des conventions pour la violer. La violer, si nous avons pas pour ici, il faut des décrets qui coûtent trop pour nous. Vous nous avez dit, Abinadel, que c'est des décret champouel, c'est un décret criminel. Nous-mêmes, haïtiens, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ces formes de déportation. nous avons dit tout. Nous ne pouvons pas dire qu'il y un problème avec la déportation. Nous devons dire qu'il y a nous avons des problème avec la forme de déportation. Nous avons des problème parce que nous avons décidé en République dominicaine, Haïti n'est pas moyen, Haïti n'a pas mérité de traitement. Comme les gens qui ont sont fait six jours sous moi, qui ont gardé, les compatriotes nous ont fini pieds nus, torses nus, si bébé a fini sans parole, pas ravi, nous avons pris la rue, si bébé est la caille, moi-même, moi révolté, moi indigné. Je suis offusqué et me décide de sortir de la pour passer à l'action. Je ne connais moi-même, c'est un fonctionnaire d'État l'État. Uh, Je gagne deux devoir de réserve, mais un sentiment patriotique, way. conviction patriotique. Puis, uh, hein, il faut que le service soit bail dans l'État. C'est le sens aujourd'hui. Je suis déjà supérieur à la hiérarchie. Je décide de bailler comme directrice départementale, départemental, le ministère environnement, Parce que conscience, conviction, ne pas permettre de C'est parti de l'État qui mettait économie avant vie humaine. machine là, machine c'est ça seulement. malchance. Ben, euh, Il gaz dans le café gaz. Il jusqu'à la nouvelle gaz. Il ça a du donc, et, et a nous confisque là jusqu'à machine du gaz. que a du gaz. Il y a du gaz. a gaz. Il gaz. bon a c'est livraison, Il gaz. Il gaz. au la livraison. La et puis a la livraison, la gaz. Mm Il -hmm. livraison la la et du gaz. livraison la en même, et nous souhaiter que population en de la justice et que B, mon saillot, ait gaz. Parce que Gaza, elle n'est pas bon déjà pour la population. N'importe l'heure, elle a du feu, n'importe l'heure, elle ville la là qui a explosé. Maintenant, ce que nous-mêmes nous pas c'est que nous disons que tout le monde est bien viatif que nous côté Gaza et à nous-mêmes pour nous débattre pour nous prendre Gaza, pour nous mettre disponible pour la population. C'est que nous et l'école là qui timidement au niveau du euh, département sud-là, mais il y a quelques parents qui ont ont par peur pour voir les petites écoles. Est-ce que nous même au niveau et la justice, seront été accompagnés les parents aussi? Bon, comme nous déjà l'école est déjà et, dans le sud, et quand il fait, déjà, et quand il plusieurs autres écoles qui déjà, et la police est accompagné population les parents, accompagné les vieux pour aller suivante. Et bien, que parce que continué à faire ça la police, la justice a continué à accompagner les populations et a continué à accompagner les parents pour que l'école là même, de, de continue. Donc l'école c'est le dernier baguette pour que cette dernière institution vous mène fermer, pour qu'elle qu soit bloquée qu'elle soit tirée. On souhaite que nous nous comprenons qu'il y a nécessité qui est pour l'école là ouvrir pour l'activité et prendre de valeur.